Si la mer se déchaîne Si le vent souffle fort Si la bas,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 Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. il est bon pour nous. Dieu est bon, alléluia. il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. il est bon pour nous. Moi, j'étais perdu. M'a sauvé. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon pour moi. Alléluia. Moi j'étais malade. Alléluia. Il m'a guéri. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon pour nous. Alléluia. Moi j'étais perdu. Alléluia. Il m'a cherché. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia bon pour moi Alléluia. Dieu est bon Alléluia Oui, il est bon Alléluia oui, Dieu est bon Alléluia Il est bon pour nous Alléluia Moi, j'étais perdu Alléluia. Jésus m'a sauvé Alléluia oui, Dieu est bon Alléluia Il est bon pour moi Alléluia. Moi, j'étais malade Alléluia. Jésus bon mon seigneur jésus que tu sois béni encore ce matin bien aimé personne dieu que tu sois exalté et glorifié merci vraiment d'avoir inspiré de changer et les cantiques à oh dieu que nous t'avons chanté de tout notre cœur tu es vraiment bon c'est merveilleux personne dieu de pouvoir avoir un dieu comme toi tu nous as permis encore aujourd'hui de pouvoir nous retrouver en ces lieux personne dieu et comme nous te prions aussi, nous te remercions vraiment d'avoir épargné nos frères, d'avoir aussi protégé nos soeurs aussi, Bénémoine Père Saint-Dieu, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver ce matin dans ta maison, Père, pour louer et exalter ton nom. Oui, tu es vraiment bon. Nous te remercions vraiment pour le souffle de vie que tu nous as accorder la grâce de pouvoir avoir mon bénéme Père Saint-Dieu ainsi nous pouvons être comptés parmi les vivants et c'est pour ça aussi que nous nous tenons là pour pouvoir te chanter, te glorifier aussi pour la grâce que tu nous as accordée d'atteindre cet endroit dans ta maison à toi pour que nous puissions avoir la grâce et la joie de revoir aussi nos mes frères et sœurs et qu'ensemble nous puissions élever nos voix devant ton trône de grâce tu es le seul Dieu tu es l'unique sauveur nous te sommes reconnaissants parce que tu es vivant et c'est pour ça que tu nous as dit aussi que puisque toi tu vis, nous vivons également aussi, Père. Tu es notre espérance, mon bien-aimé Père, saint Dieu. Tu es notre secours, mon bien-aimé Père, tu es sans, et aussi notre appui, mon bien-aimé Père. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu t'es fait pour nous, Père. Merci aussi pour ce que tu as enduré, mon bien Père, oh Dieu, pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Nous ne sommes pas encore ce que toi tu veux que nous soyons, mais nous savons que certainement nous y arriverons, Père. C'est pour ça que nous avons confiance en toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, parce que tu as fait la promesse si tu l'as scellé, mon bénémoine Père par ton sang précieux, mon bénémoine Père. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci encore pour les guérisons que tu as aussi opérées dans nos frères. Les délivrances aussi que tu as aussi manifestées, Père. Le secours que tu nous as apporté, bénémoine, Père Saint-Dieu. -en. Merci encore, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. -en. Dispose encore nos cœurs, mon roi. Nous te demandons vraiment pardon, Père. Que tu nous pardonnes, que tu effaces nos transgressions, bénémoine Père Saint-Dieu. Oh renouvelle chacun de nous, bénémoine Père parce que nous voulons vraiment nous tenir dans ta présence, mon Père Saint-Dieu, qui de lui-même peut s'approcher de toi, si toi te l'approches, Père. C'est pour ça que nous t'implorons la grâce, mon bien Père Saint-Dieu, pour que tu puisses encore nous accorder les secours et les soutiens, et ta parole à toi puisse vraiment être là pour voir si nous aider encore davantage en ce que le travail soit fait dans chacun de nos pères. Nous voulons être comme tu le veux, Père. Béni soit l'éternel notre Dieu. Tu es parfait, tu es merveilleux, Père Saint-Dieu. Béni mon frère, béni ma sœur aussi, qui ont parlé que du sens Père venir en cet endroit, que tu le récompenses, mon -père, Saint Dieu. Qui ne retourne pas comme ils étaient venus, Père. Je t'en supplie, mon roi. Bénis aussi tous ceux qui sont les nôtres, qui sont aussi en connexion dans différents pays où ils sont, Père Saint-Dieu. Souviens-toi aussi de ceux-là qui sont en Chine, qui sont aussi connectés. Que tu le bénisses aussi richement, Père Dieu. Tu es vraiment notre Dieu. Tu nous donnes des frères et sœurs partout. Et par le monde, mon béni, mais Père Dieu, nous sommes fortifiés, consolés, Père Saint-Dieu, pour ce que tu es et ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi prié au nom de saint jésus Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Et qu'il vous fortifie davantage. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Dieu est vraiment bon. Nous le remercions pour sa bonté, pour réellement aussi son amour et, et ses compassions à, à notre endroit. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Quand bien même nous descendons au plus bas, nous avons quand même une corde de secours nous soutiens que Dieu te bénisse ma soeur Désir. Nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi nous retrouver ensemble ici en ce jour et de réaliser aussi cet amour que Dieu nous a aussi témoigné pour que nous soyons son peuple auquel il a aussi la joie et nous voulons qu'il ait la joie de nous conduire. Et Dieu te bénisse, ma soeur. Nous nous résistons de ce que nous pouvons être ce matin dans sa maison, que nous pouvons aussi être parmi ceux-là qui peuvent le louer de tout leur cœur et les glorifier aussi, de toute leur âme. Parce que c'est cela que nous a été dit aussi, que tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée et de tout ton être. C'est ce que nous désirons et nous supplions les seigneurs qui nous aident à ce que réellement nous puissions avoir aussi dans notre cœur, cet amour à son endroit, de même que lui aussi nous a aimés de tout son cœur. C'est vrai, Dieu nous a vraiment aimés à tel point qu'il a donné aussi sa vie pour nous. En retour aussi, nous sommes appelés à pouvoir aussi nous donner à lui et le servir effectivement aussi de tout notre cœur. Que Dieu bénisse chacun de vous tous, vous tous qui êtes venus de loin comme de près. Il y a de nouveaux visages que je vois ici aussi ce matin. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et que c'est une consolation, une grande joie aussi pour nous tous d'avoir nos frères et nos soeurs qui aussi viennent de loin comme de près afin que nous puissions avoir aussi la communion. Nous devons toujours nous souvenir que nous sommes dans un âge particulier, c'est l'âge de la Odyssée et, et, et c'est nous qui faisons donc l'histoire de la Odyssée. Ils étaient alors très peu nombreux. C'est vrai, mais nous faisons cette histoire. Dans l'Odyssée, effectivement, aussi, comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, s'il y avait un autre âge qui allait venir, ceux de cet âge qui allait venir, allaient lire aussi ce que ceux de l'Odyssée ont eu à pouvoir aussi accomplir. Mais, comme c'est le dernier âge, nous, nous sommes de ceux-là qui doivent réellement atteindre la perfection. C'est dans cet âge, dans ce temps ici où les croyants, le peuple de Dieu, effectivement, vont atteindre la perfection. Parce qu'il a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Nous nous avons une tâche, une responsabilité, effectivement, pour tous ceux-là qui se sont endormis, et avant nous, effectivement, ils attendent, effectivement, que nous, nous puissions atteindre cette position-là. C'est pour ça que nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas en nous regardant seuls, mais nous avons aussi une responsabilité derrière nous, pour tous ces frères et sœurs aussi qui se sont endormis en Christ notre Seigneur parce que les croyants ne meurent pas. Je veux dire, un fils de Dieu ne meurt pas. Nous remercions notre Dieu de ce que... Il nous a consolé et fortifié aussi de ce que nous puissions avoir cette promesse, mais cette, cette vérité qui nous a aussi éclairé encore davantage pour que nous puissions marcher dans ce monde où nous sommes avec beaucoup d'assurance. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que quand nous regardons le Seigneur, et nous regardons aussi son plan qu'il a eu à pouvoir aussi dresser et aussi comment nous sommes insérés, dans ces plans-là, nous disons que Dieu est grand et qu'il est aussi bon. Nous ne pouvons que lui dire merci de nous avoir gardés et surtout aussi de continuer à pouvoir nous garder dans un temps qui est tellement un temps difficile, comme une fournaise, effectivement. C'est l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus terrible. L'âge le plus difficile aussi, mais comme nous l'avons aussi entendu, et <rire> s'il nous a placés dans cet âge, c'est parce qu'il nous a donné la capacité Amen. de pouvoir vaincre tout ce qui peut être difficile. C'est pour ça que par sa parole, il nous fortifie, par sa parole aussi, il nous rappelle effectivement ce que nous sommes. Et c'est cette parole qui nous donne encore du courage, parce que par là, nous comprenons que ça sera difficile, mais Dieu nous a donné, déjà équipés Amen. pour que nous puissions être... Des victorieux, effectivement, que, comme la Bible dit que c'est vrai qu'à celui qui vaincra. Et, et, et nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a accordé cette grâce. Parce qu'il dit que tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, ce qu'il a appelé il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc nous, nous avons donc cette assurance que nous sommes sur le chemin. Aussi longtemps que nous resterons donc sur le chemin, nous n'avons pas pouvoir avoir peur. Nous aurons des difficultés, des tribulations, mais nous allons arriver. C'est donc nous devons être sûrs et veiller, c'est de pouvoir nous poser la question, est-ce que nous sommes sur le chemin voilà pourquoi il nous a dit une chose, une consolation. Il prend vraiment soin des nous. Il dit, je ne vous laisserai pas au félin, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Et, et, et, et c'est ce qui est merveilleux parce qu'il faut qu'il nous conduise sur le chemin. Il doit nous garder effectivement sur ce chemin-là comme nous l'avons entendu, effectivement, c'est que le Saint-Esprit doit nous conduire pour que nous marchions effectivement, être gardés effectivement sur ce chemin-là. Et alors, nous nous souvenons aussi que c'est très important qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et, et la vie ». Parce que si nous nous sortons de ce chemin, nous pourrons faire beaucoup de choses, mais nous n'arriverons jamais à atteindre le but. » Il faut que nous soyons ramenés sur le chemin. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, nous rappelle toujours effectivement qu'il ramènera, il restaurera. C'est lui qui nous restaure. Amen. Vous savez, la restauration, c'est ramener la chose dans sa condition originale, toujours. Amen. Même si on la fait dévier, on ramène. Amen. Et ça, c'est vraiment important pour nous, une grande consolation. Alors, quand nous comprenons qu'effectivement, qu il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, eh bien, si le Saint-Esprit doit nous conduire, comme on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu, il doit toujours nous garder dans le chemin. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous comprenez, vous comprendrez aussi que puisque Jésus, notre Seigneur, est le chemin, c'est vrai que nous parlons du chemin, mais lui, il est le chemin. <rire> pour aller au Père, il y a un chemin. Amen. Ces chemins-là, pour pouvoir vraiment voir la face de Dieu, il faut l'emprunter. Ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite ni à gauche, mais il faut être sur le chemin. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, parce que nous chantons un cantique. « J'ai désiré le voir, le voir face à face. » Mais il n'y a pas de chemin détourné pour le voir. Seulement, il faut qu'on suive le chemin que Dieu a tracé pour nous. Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions comprendre toutes ces choses-là, qui sont aussi bénéfiques et importantes pour nous. N'oubliez jamais, le Saint-Esprit nous conduira, hein, comme le Seigneur l'a dit, hein, dans toute la vérité. Il a dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le Saint-Esprit ne pourra jamais te conduire en dehors du chemin. Est-ce que vous avez compris? Donc, si Jésus-Christ est le chemin, il est aussi la vérité, le Saint-Esprit ne peut me conduire qu'il soit le chemin. Ah oui. On nous a dit que Jésus-Christ est la parole des Dieu, n'est-ce pas? Il a dit son nom est la parole. Donc, le Saint-Esprit ne peut que nous ramener... Vous comprenez donc. Donc quand tu es en dehors de la parole, tu n'es pas sur le chemin. C'est pour ça que pour toi et moi, Dieu a veillé à ce que nous ne soyons pas en dehors. Quand nous allons en dehors, le Saint-Esprit vient. Il nous ramène sur le chemin. Alors nous sommes sûrs et certains qu'avec lui, étant sur ce chemin, nous atteindrons l'objectif. Même si la maladie vient. Amen. Je suis sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, reste sur le chemin. Aussi longtemps que Dieu te bénisse. Aussi longtemps que tu restes sur ce chemin-là. C'est pour ça, c'est pour ça l'apôtre Paul s'est tenu et disait, disait, quand bien même un ange descendrait du ciel. Amen. <rire> Annoncerait notre évangile. C'est celui que je vous ai prêché. Qu'il soit donc. Amen. Ah, ah, amen, amen. Parce qu'il vous fait sortir du chemin. Amen. Parce que le Saint-Esprit, si c'est vraiment un ange de Dieu, il va nous ramener. Amen. Voilà. Amen. Quand Gabriel est venu voir Zacharie, il a ramené. Amen. Bien amen. sûr, lui faisant comprendre comment sera, il sera réveillé. Parce que c'était écrit. Est-ce que vous comprenez C'est là. Ta parole est une lumière. Si une lumière. Nous remercions Dieu pour toutes ces choses que nous devons garder en nous. Nous ne savons pas ce que le lendemain sera. Mais aussi longtemps que nous pouvons maintenant comprendre les choses de Dieu et que ces choses soient vraiment en nous, c'est comme ça que nous pourrons remporter la victoire sûr et certain ce que nous puissions savoir d'abord parce que une chose est de pouvoir l'apprendre et une autre chose est de pouvoir réellement la croire et de l'accepter et de se considérer comme la parole de Dieu c'est pour ça qu'on parle toujours que ça la foi il est impossible d'être agréable à Dieu il faut la foi et cette foi est un don qui est venu que Dieu nous donne beaucoup nous croyons c'est merveilleux de croire Amen. que Dieu existe. Amen. <rire> et qu'il est le remunérateur de ceux. Ah, ah, ah. J'aime beaucoup quand on nous dit aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui suscite Amen. la foi et la mène à perfection. Oui, oui, oui, oui. Pour que nous, puissions, pour que nous puissions ne croyons pas croire effectivement à des fables habilement conçues. Mais que nous tenons d'autant plus certaines à la parole prophétique. C'est-à-dire que ramener à la parole prophétique, que nous considérons qu'elle est certaine. Parce que ce n'a jamais été la volonté d'un homme. C'est là, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, hein? Alléluia, <rire> Que les hommes ont parlé du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous ramène toujours là. Nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu une question de notre frère Frédéric de Burkina, donc l'époux de notre sœur Élodie de Bordeaux. <rire> Dieu, la façon de faire les choses. Alors, notre frère m'a écrit. Eh, D'abord, il vous a salué. Il vous aime beaucoup. Et son amour et son désir et, et, vous voulez que je vous lise un peu pour que vous sachiez que vous êtes concerné aussi hein? il dit, euh, bonjour c'est toujours un honneur pour moi de vous écrire, j'espère que vous avez eu un bon séjour en arrière, quand j'étais parti en Allemagne j'espère pouvoir vous revoir bientôt Dieu voulant, les enfants désirent ardemment revenir à Bruxelles elles veulent même que leur maman reste définitivement en Belgique c'était donc les enfants, hein. il faut pas rester en France, il dit. Et je pense qu'elles qu qu aiment bien la compagnie des autres enfants à l'Assemblée. Moi aussi, je le désire. Je prie que Dieu m'aide à tout arrêter. Ok, nous prierons pour lui, notre frère Frédéric. Alors voici donc sa question. Dans ma lecture de la Bible, une question m'est venue à l'esprit. Il est dit que le Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu, dans Jean 3, 16. Ma question concerne l'unicité du Fils. Je ne suis pas sûr de l'avoir compris, car ailleurs il, dit, ailleurs, il est dit que Jésus est le premier né de la création. Donc, s'il si est entre parenthèses, le premier-né de la création. Donc il doit quand même avoir aussi des frères, quand même Puisqu'il doit avoir aussi d'autres fils, non C'est ce que je pense qu'il fait en rapport avec sa question. Parce que là, il a parlé du fils unique. Donc, et puis, est-ce que Jean 3, 16 a un lien avec Genèse 22, 2 parce que dans Genèse 22, Dieu parlait à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique fils. Vous vous souvenez, non Parlant de Isaac. Alors, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique. Donc, il met cela en rapport aussi avec Jésus et le fils unique. Pour l'offrir en sacrifice, alors qu'il y avait Ismaël. Donc, Ismaël était aussi le fils d'Abraham. Agar. Alors, comment est-ce que donc Dieu parla d'Isaac et lui, fils unique, alors qu'Abraham a eu aussi un autre fils, avec Agar, du nom de Ismaël. J'ai compris alors que je n'avais pas la bonne compréhension de ces versets. Je vous prie de m'excuser si la question n'est pas bien exprimée. Puis il dit Je salue chaleureusement tous mes frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ, frère Frédéric. Amen. Vous a salué Amen. Est-ce que vous comprenez un peu sa question bon. Parce que il nous a dit donc fait le parallèle entre Genèse 3,16 et, et, et, et Genèse 22,2 c'est ça, hein? avec euh, fils unique, et puis Isaac, Dieu dit, fils unique aussi, et, alors que Ismaël était là aussi. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en réalité, quand on dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est, est, est le fils unique. Comme on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, en fait, qu'on croit en lui, ne périsse point, mais qu'il est donc la vie est éternelle. Donc, euh, et puis, on nous dit qu'il est le premier-né, ce que tu as dit, hein, il est le premier-né de la création. En fait, c'est cela qu'on peut comprendre. Alors, juste que nous puissions bien comprendre les choses. Sa question semble, c'est un peu simple, mais c'est profond. Et c'est très important. Ça, je remercie les seigneurs qu'ils qu aient donné, poussé notre frère à pouvoir poser cette question. C'est pour ça que je voudrais que vous soyez aussi attentifs à, à cela aussi, que les seigneurs nous aident et qu'ils m'aident aussi à pouvoir apporter la réponse à cela. Quand nous prenons les saintes écritures, il faut toujours faire très attention quand on lit les écritures. La Bible n'est pas un livre qu'on peut lire comme tous les autres livres qu'on prend, comme ça on lit. Et puis non, nous devons savoir qu'effectivement, que la Bible est la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Et que nous comprenons aussi par les Saintes Écritures que la Genèse à l'Apocalypse, effectivement, c'est Dieu lui-même. « Sous la forme écrite. » Est-ce que vous comprenez cela C'est pour ça que nous devons toujours nous savoir qu'effectivement, que quand nous touchons à cela, nous touchons à quelque chose de spirituel qui a à voir avec la manière de pouvoir penser qui n'est pas humaine, mais une manière tout à fait illogique qui soit, qui soit différente de la logique humaine. C'est pour ça que quand le Seigneur a, a, a dit à, a, à Nicodème, il faut naître de nouveau, lui il lisait les écrits de Dieu, mais il avait toujours de pensées chanel. Hein, il devait comprendre avec l'esprit naturel, effectivement. Alors c'est pour ça qu'il était bouleversé en disant, mais comment est-ce que moi qui suis un vieux, je peux naître de nouveau Dois-je rentrer dans le sein de ma mère et naître encore de nouveau Et c'est pour ça que le Seigneur dit, mais ce qui est esprit, est esprit et ce qui est cher est cher, effectivement. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas Chanel, elle est esprit. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'est toujours important de pouvoir faire attention quand on lit que la compréhension que nous avons, effectivement, elle est humaine, c'est vrai. Mais c'est pour ça que Dieu nous a accordé cette grâce, comme il nous l'a dit dans les Saintes Écritures, quand il a posé la question à ses disciples, mais quel dites vous donc que je suis ils ont répondu, tu as déjà dit que tu es Jean-Baptiste, ainsi de suite. Et puis, bon, et vous donc, vous savez ce qui s'est passé, c'est Pierre qui a répondu, il a dit, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donc révélé cela. Donc effectivement, c'est par la grâce de Dieu que nous recevons la, la révélation de la parole de Dieu. Alors nous comprenons effectivement les choses spirituellement, pas. Euh, naturellement, effectivement, parce que Dieu est esprit. Si donc Dieu est esprit, donc sa parole aussi est en rapport avec Dieu lui-même. Ça ne peut pas être aussi comprise d'une manière aussi charnelle. Alors, quand l'Écriture nous fait savoir, parce que c'est là la question du frère, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Enfin, quiconque, quand lui, ne périsse point, donc, effectivement, on ne fait pas qu'effectivement, que Dieu a un fils, et c'est le fils unique de Dieu. Et, alors, plus loin, il parla donc, mais Jésus, il est le premier né de la création, ce que si il est le premier de la création, qu'il est le fils de Dieu, mais ben, il y a aussi d'autres fils, effectivement, qui sont venus. Alors, comment est-ce que c'est pour ça qu'il a dit, mais l'unicité, que je comprends. Comment est-ce que on peut parler de lui comme étant le fils unique? C'est pour ça que je pense qu'il a fait les rapports avec Isaac et aussi avec Ismaël. Et pourquoi est-ce que, avec Isaac, on a dit qu'il était le fils unique d'Abraham, Genèse 22, et que, or Ismaël était celui qui était né avant. Alors, c'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on fasse attention. Lorsque nous lisons le Saintes Écritures, alors nous voyons que les choses sont présentées pour que nous comprenions effectivement le plan et le programme de Dieu dans l'expression qui a été donc exprimée. Alors, si vous remarquez très bien que nous pouvons retourner dans le livre de Genèse, hein, que nous puissions lire effectivement Genèse euh, au, au chapitre 1, Genèse chapitre 1. Voilà. D'abord, on nous dit ici Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Vous entendez cela, non Donc, Dieu a créé. Et puis, en créant, en créant, et puis on arrive jusqu'au verset ici 25. Il nous dit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout le reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Était bon. Puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, écoutez bien, créa l'homme à son image il créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme ah ben, on nous montre qu effectivement que qu dans le livre de Genèse qui est le livre de commencement effectivement que Dieu a créé les cieux et la terre qu'on peut voir effectivement la terre on peut la voir effectivement les arbres tout ce qui est effectivement sur la terre il les a créés et puis maintenant, Dieu dit que il veut... Faisons donc l'homme à notre image. Il arrive à, à, à quelque chose de très important. C'est l'homme, dont la Bible nous fait savoir, que il créa, donc il a créé l'homme, il a amené donc l'homme à l'existence. Et puis, verset 28, il dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit. Vous comprenez, non Soyez donc féconds, multipliez, remplissez la terre, et la société ici est dominée sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous comprenez cela Ainsi donc, Dieu a fait cela. Alors, nous voyons ici au verset, euh, chapitre 2, pardon, de, de Genèse, toujours, verset 4. Voici donc les origines des cieux et de la terre. C'est cela, oui Regardez. Oui, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Et quand ils furent créés, lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors on nous fait comprendre, mais, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Verset 17, verset 17, dit, Mais l'éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, quand nous voyons euh, ceci, nous, nous voyons que Dieu a créé toutes choses, puis euh, il a créé l'homme et, et la femme, et on nous montre qu'effectivement que, c'est merveilleux ça, que verset 7, que Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Vous voyez qu'effectivement, que, l'homme a été donc.. Euh, Créer et, et tirer de la poussière, effectivement, donc de la terre. La poussière de la terre, c'est que déjà la, la terre existait. Est-ce que vous suivez Parce qu'avant que, que l'homme vienne, il a créé les cieux et la terre. Et puis, on nous dit ici, effectivement, que le Théâtre Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. donc le sol existait. Et là, nous voyons qu'effectivement, que, il a formé l'homme de la poussière de la terre. C'est important ce que vous entendez pour, ce qui est, pour la réponse de notre frère. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc, il a donné donc cette forme-là. C'est pour ça, d'ailleurs, euh, il dit ici euh, une, une chose. Euh, je pense que c'est dans euh, chapitre 3, probablement, etc. etc., etc., euh, etc., etc. Et, et, et il dit, dit à l'homme, effectivement, que dans le chapitre 3, voilà, verset à 17, donc Genèse 3, 17, il dit, Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre chez duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te polluera des épines et des ronces, et tu, en mangeras, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton fond que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes où c'est, d'où tu as été, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc voici donc l'homme que Dieu a créé. La Bible nous fait savoir comme ça, qu'il va retourner dans la terre. D'où il a été pris effectivement, parce qu'il dit, mais quand tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et c'est de cet homme-là que nous sommes tous euh, du descendant. Alors, lorsque notre frère prend donc la parole, parce que là, nous parlons effectivement d'Adam le premier homme. Dieu a donc a, a, a créé. Alors, nous revenons ici dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Où notre frère, et comme l'Écriture le dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il dit bien le fils unique, comme il a dit. Alors, il, il pose la question, donc il dit, mais il doit être le fils unique de Dieu. Alors, s'il est donc le fils unique, alors qu'en est-il effectivement des autres, effectivement, comme il a fait savoir Je voudrais que vous puissiez comprendre une chose qui est très importante. Si donc, nous disons que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils unique de Dieu dans la pensée ça peut nous ramener à pouvoir réaliser que voici Dieu et voici son Fils unique Est-ce que vous, vous comprenez c'est important je prie que Dieu nous aide à ce que vous puissiez comprendre ces choses parce qu'elles sont très très serrées donc, c'est qu'on peut voir que voici donc Dieu, voici donc son Fils. Alors, ce sont des choses comme cela qui ont amené les grands penseurs au conseil de Nicée quand Ils se sont donc rassemblés, effectivement, parce que le Seigneur Jésus-Christ donnait beaucoup de mots de tête à des gens. Oui, c'est la vérité. Il le regardait dans les Écritures, il se posait la question où le placer oh, mm -hmm. C'est comme la question que, que nous avons ici où le placer Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il y a Dieu et il y a le Fils. Et en plus, il est le Fils unique. Alors, si nous regardons, même dans Jean chapitre 1, verset 14, je pense, si nous parlons, je voulais que nous lisions pour que vous voyez encore cela. Est-ce qu'ils ont tous lu cela Si Jean 14. Jean 14. Oh, Jean 1, pardon, oh, pardonnez-moi. Jean 1, c'est Jean 14. Oh, Pardonne-moi, Jean 1.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 On est arrivé à pouvoir maintenant raisonner parce que ceci n'a jamais dit dans les Saintes Écritures, à dire donc, s'il y a donc le Père, et qu'il a son Fils unique, effectivement, et alors aussi que nous avons aussi le Saint-Esprit, eh bien, faisons trois personnes en Dieu. Et c'est plus compréhensible avec l'intelligence humaine. Alors nous avons Dieu le Père, puis nous avons aussi Dieu le Fils, parce que le Fils est le Fils de Dieu unique, donc il devient Dieu puisqu'il est le Fils. Alors maintenant le Saint-Esprit, c'est que aussi, comme, comme il opère aussi, effectivement, le Saint-Esprit, alors moi qui devient aussi Dieu. Donc c'est simple pour notre logique humaine. Or, nous l'avons dit tout à l'heure jamais votre logique ne peut comprendre les choses de Dieu si vous y mettez votre logique vous ne pourrez même pas y arriver vous allez simplement voir qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi descendait, mais vous ne verrez pas bien vous avez toujours des, des garments en des garments. voilà, comme mon frère là. alors <rire> c'est comme cela que nous rentrons dans le sein d'Écriture et que le Saint-Esprit comme il dit qu'il va nous conduire dans la vérité, parce qu'il est l'auteur de la parole. Et il connaît effectivement les saintes écritures. Alors, vous remarquerez une chose, je vous l'ai lu. En rapport avec Adam, vous suivez, la Bible utilise ces mots, création. Donc Dieu créa. Et vous remarquerez très bien, c'est pas pour faire parce que mon grand fait une remarque. Je cherche toujours à pouvoir utiliser les termes simples pour que vous saisissiez vraiment les choses. Je ne cherche pas à expliquer parler juste compliqué. Enfin, Enfin, en français, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ici, en français compliqué. Je ne cherche pas tous les moyens à réduire tout dans les petites moindres choses. Vous allez voir qu'effectivement, que, en hébreu, pardonnez-moi pour aujourd'hui, simplement, j'y glisse là pour que vous compreniez quand on dit Dieu créa les cieux et la terre et Dieu créa l'homme c'est le même mot et en, en, en hébreu en fait on utilise le mot bara vous comprenez bien B A R A alors quand on parle donc Adam et de d'Ève on nous fait bien comprendre que Dieu a créé. Ils ont été créés par Dieu. Et comme on nous dit ici aussi que « Tirez donc de la poussière, de la terre. Amenez donc à, à l'existence. » Mais maintenant, quand on parle de Jésus, euh, <rire> vous ne verrez pas l'Écriture vous faire part que Dieu créa Jésus. Est-ce que vous, vous me suivez bien? Adam et Ève ont été créés. Tout au long, on parle de verbe bah, donc, créer », créé, création. Mais Jésus le Christ. Jamais on nous a dit que Dieu créa Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors, regardez très bien pour que vous saisissiez cela. L'écriture que notre frère a citée, Jean 3, verset 16. Alors, je vais, Vous, vous savez, je vais vous dire quand même, je, dis, je vais pas dire. Quand le frère a posé la question, je lis et j'ai commencé à me frotter la tête. J'ai dit, « Seigneur, mon Dieu, et le frère, quand il a posé la question, alors c'est quand même assez problématique. » Je vous dis vrai j'ai ma tête, mon bureau, j'ai glisé et je ne voyais rien. C'est comme ça que je suis parti à la maison. Et alors ça me travaillait et je vous l'ai dit, je laisse la question à côté. Tu es grand. Les choses sont compliquées, on fouille et il revient. Et voilà, c'est vrai ce que je vous dis. Et je reprends l'écriture. Je vais chercher les autres écritures. Oh, mais toujours à la question du frère. J'ai dit, Seigneur, je vois pas très bien. Il est en train de parler Fucini. Et puis, j'ai dit, oh, oh il, il a, il a, il a dit Ismaël. J'ai dit, oui. Regardez comment la pensée me dit, Mais oui. Ah oui, mais il a raison. Parce que quand il parle des Isaac, il a dit donc Jésus unique. Et puis, Isaac. Oui, Isaac, c'est vrai. C est, c est, il a, il a déjà expliqué. J'ai dit quelque chose. Il me dit, non, non, non, non, non, non. Regarde bien, c'est pas ça. Alors là, il me conduit à prendre des Écritures. Je prenais des Écritures, je disais, mais Seigneur, comment est-ce que, qu'est-ce qu'il, c'est pas facile, vous savez. Alors, j'ai lui supplie, j'ai dit, Dieu d'Abraham, alors si tu veux que je reste là, je fouille, mais tu me ramènes. Alors, aide-moi à pouvoir, ça demande des prières. Aide-moi à pouvoir savoir ce qu'il faut ici. Et pendant que j'étais en train de lire, la Bible, vous m'avez sorti, vous m'avez sortir, non, je suis allé chercher une Bible, là. <rire> j'ai dit, il est bon. C'est comme ça que, j'ai lisais, je lisais, et puis, <rire> il me posa la question, il dit, mais quand on dit fils unique, ça veut dire quoi C'est comme ça qu'il me ramène, effectivement, dans Genèse. Il dis, mais oh, qu'est-ce qu que ça veut dire, fils unique Je me dit, mais bon, ils ont dit fils unique. Il dit, mais alors, ben, est-ce que vraiment, c'est fils unique Alors voilà, comme ça, il me conduit. Je vais vous montrer nous prenons dans les livres de Jean. C'est un livre pas anglais. Regardez bien. Pour que nous comprenons. Jean chapitre 3 le verset 16. Oui, c'est l'évangile Jean chapitre 3. Verset 16. Voilà. Alors. On nous dit ici au verset 16 For God so loved the world that He gave. Je parle doucement, hein? That He gave. Vous suivez très bien? Is mm -hmm. only begotten son. On only begotten son. Alors. <laughs> On a traduit. The only begotten son par le Fils unique. Mais si nous traduisons cela comme cela doit se comprendre, le seul fils engendré. Est-ce que vous suivez? Le seul Fils engendré. Ça correspond à ce qui est dit dans les livres des Hébreux. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit J'étais engendré aujourd'hui. Alors, regardez Dieu est bon. Quand on prend dans Genèse au chapitre, vous allez voir, à Genèse chapitre 22, les versets de là, comme le frère nous a dit, dans le livre ici, Genèse chapitre 22, je pense que c'est cela, oui. Genèse chapitre 22, et le verset 2, il dit, écoutez bien, dans ce que nous avons lu, par rapport que vous puissiez bien saisir, pardonnez-moi, mais dans Jean 3,16, vous, euh, vous avez lu, euh, docteur, tu as la Bible anglaise dans ton. Bon, prends-moi Jean 3,16 en anglais, juste projeter cela pour que euh, je montre quelque chose aux frères et sœurs. Yeah. Mm -hmm. Que vous voyez parce que c'est vrai que quand je lis vous voyez pas très bien mais c'est toujours bon que vous puissiez voir pour comprendre cela en réalité Alors. peut-être qu'il y trouve. Nous allons retourner d'abord dans les livres des Hébreux au chapitre 1. Tu y es, mon frère Si tu n'y es pas, ce n'est pas grave. Je vais lire ici. Pour le... Je voudrais que vous preniez donc dans les livres des Hébreux. C'est bon Ah ben, tu nommais d'abord le chapitre, euh, euh, chapitre 3, donc dans Jean, chapitre 3, verset 16. Oui, tu y es Ah ben voilà. Vous voyez... Ici, le verbe utilisé euh, en rapport avec Jean 3,16. « That he gave is only begotten son. Vous voyez ça Begotten son. Yeah? Alors, si nous prenons... Parce que c'est cela qu'on a dit aussi fusinique et aussi dans Genèse chapitre 22, si vous prenez bien avec moi. Genèse chapitre 22. Pardon, oui. Genèse chapitre 22. Verset 2. Vous suivez? Après ces choses, Dieu me dit à Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, Mais voici, et Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous voyez cela? Ok. Alors, tu nous projettes aussi Genèse 22, verset 2. En anglais. Oui, 22, verset 2. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac. Vous n'avez pas vu Begotten ici? Non. Thine, c'est écrit, hein? Only son Isaac. Mm -hmm. euh, c'est traduit par le fils unique. Et on a mis cela en rapport effectivement avec Genèse chapitre. Non, euh, Jean 3, verset 16. Mais Jean 3, verset 16, il y a un verbe qui est utilisé que ici nous ne le retrouvons pas. Et cela est utilisé en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu avec vous dans les livres, j'ai cité, peut-être qu'on n'a pas vu ensemble, nous l'avons vu avec vous, effectivement, dans les livres des Hébreux, enfin nous allons voir avec vous dans les livres des Hébreux, c'est que euh, le Seigneur dit effectivement en rapport avec cela. Hébreu au chapitre 1. Gardez cela, la tête et l'esprit, parce que nous avons parlé que Adam a été créé. N'est-ce pas vrai? On crie. Alors, ici, on nous dit aussi que, je vais lire à partir du verset 1, Hébreu 1, verset 1. dit Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, donc, héritier de toutes choses, par lesquelles aussi, il a aussi créé le monde. Donc Dieu a créé le monde par le Fils. Vous suivez C'est important. Alors il dit, et qui étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Donc le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu lui-même. Quand on dit l'empreinte, il n'y a qu'une seule empreinte de quelqu'un. Une personne n'a pas deux empreintes, une seule empreinte. Donc, l'empreinte de la personne, c'est la personne lui-même. Et puis, il nous dit une chose ici, il nous dit Et soutenant toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'elle est leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il l'entredit de nouveau dans le monde le premier-né, vous suivez cela Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc si c'est un homme, un être, jamais les anges ne peuvent l'adorer. Est-ce que vous suivez donc de plus, il dit des anges. C'est lui là qui fait de ses anges à lui devant. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Et puis, mais il, mais il a dit au Fils, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Donc le Fils, il dit au Fils, donc la de dit au Fils, ton trône, ô oh Dieu, est éternel. Le cèpe de ton règne est un cèpe de, d'équité. De, de, de, de tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a ouin d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fait quoi? Et les cieux sont quoi? Est-ce que vous comprenez? Alors, regardez bien. Jésus ne pouvait pas être créé. Parce qu'on ne peut pas créer Dieu, monsieur. Maintenant, regardez, frère. C'est pour ça que le verbe engendré. Parce que, regardez, je veux que vous compreniez cela très bien. C'est très, très important. Adam, ici, a été donc créé par Dieu. Alors, quand vous voyez, effectivement, regardez bien, Adam, il a été créé. Le... J'aime Dieu, j'espère que vous allez comprendre toutes ces choses-là. Et on nous dit que, il a été tiré de la poussière de la terre. Terrestre. C'est pour ça qu'on nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Je vais partir avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Vous puissiez voir cela. Voilà. Vous comprenez pourquoi on a fait cette relation. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, on a parlé d'Adam, n'est-ce pas Vous comprenez pourquoi C'est en rapport avec le Seigneur Jésus. On nous dit ici, 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, vous suivez, Adam, devint une âme vivante. Vous avez remarqué que quand le Seigneur a formé de la poussière de la terre, il a soufflé. C'est écrit, non Et il devint un être vivant, donc une âme vivante. Vous savez, c'est ce qui est écrit d'Adam. N'est-ce pas Alors maintenant, on nous dit donc, donc le, le premier homme, oui, est vivant. Donc, le dernier Adam, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, pas une âme vivante, pas une âme vivante, parce que quand on dit, une âme vivante, on l'a ramené à la vie l'amener à l'existence. Est-ce que vous comprenez? Et ici, Dieu te bénisse. dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. N'est-ce pas vrai? Maintenant, regardez bien, nous suivons. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient donc ensuite. Le premier homme, est-ce que vous suivez? Tirez donc de la terre. On dit bien, hein? Est-ce que vous suivez Amen. Tiré de la terre et donc... Euh, yes. Donc en fait, de nous, nous sommes donc des terrestres. Amen. Parce que nous descendons de qui ça D'Adam. Puisque Adam était un homme terrestre, alors vous comprendrez maintenant que tous ceux qui sont descendants, ceux qui sont nés d'Adam, ils ont la nature d'Adam. Est-ce que vous comprenez Amen. Donc tout ce que Adam était... C'est ce que nous... C'est pour ça qu'on dit que tu as été tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Mais cela ne s'appliquera jamais au Seigneur Jésus. Pour quelle raison, mon frère Pour quelle raison Parce qu'on dit que l'Adam c'est terrestre. Le premier, c'est terrestre. Mais alors, Jésus-Christ lui-même, le dernier Adam, est-ce que vous comprenez alors, On nous dit ceci, ceci on nous dit, mais... Il dit que le premier homme tiré de la terre est terrestre. Mais le second homme, il est d'où Est du ciel. Donc il n'est pas de la terre. C'est pour ça qu'il pouvait dire, mais je retourne à Dieu. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Pas dans les cercueils. Non, monsieur. Non. Non. Parce que les origines sont différentes. Alors pourquoi C'est important que vous compreniez cela, mon frère. Pourquoi on dit de Jésus, comme il explique, il a dit, mais fils unique, on le transpose ça dit, mais pourquoi on parle de lui de cette manière-là Parce qu'ils ont exprimé cela, mais en fait, c'est pas, pas la bonne manière. Mais en fait, pourquoi Parce qu'en fait, regardez une chose, je vais vous expliquer cela, mais vous que vous pas comprendre bien. On dit, en fait, engendrer. Alors, si vous remarquez très bien, quand on parle de d'Adam, n'est-ce pas? La Bible nous dit que quand il sortit donc déjà de Dédan, et après que, que Yann donc Adam connu sa femme, c'est écrit non? Donc Adam a connu sa femme, c'est écrit donc connu donc c'est aller vers sa femme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est quand même cela? Donc on, Ici au chapitre 4 de la Genèse, on dit, Adam, donc, connut Ève, sa femme. Parce que quand Dieu les a créés, il les a bénis, qu'est-ce qu'il a dit? Soyez féconds, allez et restez comme ça. Non. Et multipliez-vous. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc il devait y avoir donc la descendance, effectivement, aussi d'Adam. Alors, maintenant, comment est-ce que cela s'est passé Parce que on a vu que dans les gens des données il s'est passé avec les serpents, ce que vous avez entendu, ce que vous savez, n'est-ce pas Ce n'était pas la pomme. Parce que la pomme ne peut pas donner Caïen. Vous comprenez C'est parce qu'on dit toujours, on dessine toujours un serpent avec une pomme. Mais ça, la pomme ne peut pas donner Caïen, parce que Caïen était un on que caïen était fils de la pomme. Ce n'est pas possible, hein? qu'une pomme peut en donner, qu'il soit un homme. Ce n'est pas logique que cela, parce que nous, nous remarquons très bien qu'on nous dit, Adam a connu sa femme, Ève, on dit, elle conçut de la pomme, et enfanta un et, et elle, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On dit bien, elle enfanta Caïn. Alors quand on, dit là, on lit là, on pense que, effectivement que oui, c'est vraiment le fils d'Adam. Non, Caïn n'était pas le fils d'Adam. On dit ici, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut labourer ainsi de suite. Alors, si Caïn était, était le fils d'Adam, vous remarquerez très bien que dans la, dans, dans la, dans la, dans la généalogie, parce qu'on nous dit que chapitre, 20, chapitre 5, verset 1, il dit, voici les livres, les livres de la postérité d'Adam. C'est-à-dire que quand on dit la postérité, c'est ce qui vient après toi. Donc on doit citer ton fils, Béni. Mon fils encore, les autres. Parce que si vous voyez très bien, quand on parle effectivement de la postérité de la généalogie, on sait toujours, vous remarquerez très bien que c'est toujours les fils mâles qu'elle on serait fait. Parce qu'elle père les fils, les fils continuent à pouvoir... C'est la postérité du papa, non ah, ça. Regardez très bien. Mais, mais, voici les livres de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa l'homme et il les fit donc à la, à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance... Selon son image, il donnait le nom de qui Les jours d'Adam après la naissance de sept filles de 800 ans. Il agendra des fils et des filles. Donc, on a, vous pouvez lire dans la généalogie là. Vous ne, vous ne verrez pas que Caïn était cité comme étant le fils. Donc, il ne descendait pas d'Adam. Caïn avait un père. Son père, c'était donc le serpent qu'on appelle les diables qui était donc, qui a utilisé donc, le serpent de l'éternel. Vous comprenez cela? Donc, c'est ce que vous pouvez voir c'est-à-dire qu'il ne vient pas de la descendance d'Adam. Alors, regardez très bien, je veux que vous puissiez comprendre cela, mon frère et ma soeur. Adam est un homme. Pour avoir un homme, pour qu'il ait une postérité, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut un vase. Mm -hmm. Donc, Ève était donc ce vase. Mais ce vase-là, c'était pour recevoir quoi? Ah ben, je vais vous expliquer, vous le savez. Donc, la sémence. La sémence. Est-ce que vous avez les oreilles bien ouvertes? La sémence devait être placée dans le vase. Hein? Alors, maintenant... Cette sémence vient de qui De l'homme quand même. Non, non vous ne dormez quand même, frère. Là. Ma soeur, tout de même, vous ne dormez quand même pas. Si il y a un à Adam. Mais il faut que la sémence vienne d'Adam pour quand même. Amen. Ne dormez pas, parce que c'est important la question du frère. Donc la sémence vient toujours de l'homme. C'est pour ça que toujours, toujours les fils, les fils, les fils de ces genèse Donc il la sémence de l'homme L'homme prend sa sémence de l'homme et dépose dans la femme Et alors, vous avez remarqué une chose que la Bible nous a fait comprendre ici. C'est important cela. Il nous dit ceci. Euh, au, au chapitre, euh, eh ben, au chapitre, chapitre 5, voici. Donc, donc, voilà. Euh, voilà. Chapitre 5, verset 3, il dit. Adam Âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Vous suivez cela Amen. On ne nous a pas dit que euh, cette donc était la création d'Adam. Vous remarquez très bien Il est bien parlé du verbe engendrer. Est-ce que vous suivez Amen. <rire> Le verbe « engendrer » est différent du verbe « créer, Même en hébreu, parce qu'en euh, euh, hébreu, c'est « yalad », le verbe « engendrer ». Différent des barats, vous avez dit, vous vous souvenez, non Ok, Maintenant, regardez, très bien. On nous dit que, euh, c'est important que vous suivez ça, j'ai prié du Seigneur qu'il qu comprenne. Regardez bien. Alors il dit, et, et, et, non, non, non, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Vous avez remarqué Et Selon ceux d'image... Donc, Seth, qui était né, quand vous le regardiez, c'était Adam lui-même. Est-ce que vous suivez Alors comment Seth pouvait être Adam en fait Parce qu'il a été, il a été il est né à, à, à la ressemblance d'Adam. C'est une image d'Adam. Donc la Bible le dit effectivement. Mais c'est parce qu'il il vient donc de la sémence d'Adam. Donc, la sémence d'Adam. C'est Adam lui-même. Donc si, si on prend 7, on lui fait les examens, on trouvera 100%... Est-ce que vous comprenez Parce que la sémence d'Adam est allée quelque part là. Et a produit en fait un autre Adam, mais qui est appelé 7. En passant par le vase, c'est d'Adam, mais par Sept, Adam qui a été donc créé. Et si donc effectivement que des sept effectivement, il y a eu encore un autre, effectivement, ainsi de suite, et qui, en réalité, quand on regarde, effectivement, c'était toujours à la ressemblance. C'est-à-dire des êtres humains comme nous aussi. Parce que la Bible dit que demain que nous avons porté l'image terrestre, L'intérêt, c'est Adam, non? Vous me suivez? Amen. Donc, nous venons donc par la, la naissance, effectivement. Comme je, je, je disais. Alors, même si on a les cinquièmes, c'est pas un exemple, on a, on a les cinquièmes ou les sixièmes fils d'Adam. Si on remonte toujours, c'est-à-dire que les sixièmes là, ici par exemple, maintenant, prenons. Je me tout ça là, je sais rien. Mais c'est lui-là qui enfante encore. Celui-ci, c'est Marie. Le sixième fils d'Adam, c'est Marie. Et il met au monde. Qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver Adam. Alors, pour comprendre, parce que je parle d'Adam, je veux parler de mon petit-fils. Ça, ça va peut-être vous, vous, vous, compre vous comprendre mieux. Mon fils, c'est Jacob. Si vous prenez Jacob, vous l'examinez, et oui, vous trouverez 100% des mois. De oui, monsieur. C'est tout à fait aussi vrai que cela est. Bon, C'est vrai, il a pris la couleur de sa maman. Oui, puis la couleur de sa maman. Mais tout c est de moi. C'est la vérité. Mais c'est la vérité. Je vais vous projeter une chose que vous devez comprendre, qui est aussi vraie Vous savez, euh, parce que nous, vous voyez la maman. Si on prend les seins de cette maman ici. Donc, sa maman ici, pour mon fils. Vous remarquez, vous remarquez comment Dieu fait les choses, parce que c'est pour que nous comprenons les, les processus de vase. Cette maman ici, vous connaissez sa mère, non? N'est-ce pas? Sa maman, c'est notre sœur. Exactement aussi. Elle doit se trouver quelque part dans les environs. en fait. Je crois qu'elle se cache derrière. Si vous la regardez très bien, elle est là derrière. Mais en fait, elle, pour que vous puissiez voir comment Dieu est parfait. Le papa de cette sœur, c'était donc un Français, avec les termes de français, vous comprenez Vous comprenez C'est tellement incroyable. Alors, comme le papa est un Français, aussi, aussi comme 100%, comme... Lui aussi, c'est en français. 100%. Mais il a pris la maman qui est aussi 100%. Vous avez compris? Alors, le papa, il a joie de pouvoir de la maman colère, et c'est la sémence du papa qui est dedans, mais vous remarquez très bien que si vous l'examinez, elle, dans son sang, vous trouverez 100% les français, oui monsieur, oui madame, parce que la sémence et sang, ça vient toujours de l'homme, La maman a coupé un tout petit peu pour la couleur, pour mettre un peu de mixing dedans Mais c'est vrai, je veux que vous compreniez ça, mais la maman n'a rien à voir dans l'art. Donc, ce qu'il y a, c'est le papa. Donc, je dirais qu'il est 99 virgule. Monsieur C, la soeur Marie, c'est vrai. Hein? Parce est son papa, hein? donc il est 99 virgule. Parce qu'il y a une partie qui vient des peintures. De... C'est pour comprendre que mon fils Jacob. <rire> ah, si on l'examine bien, il est à 100%. Enfin, il peut-être 100%. Tu es sûr toujours à 100% de moi. Donc, nous donc, comprenons qu'effectivement, comme je disais, ce qui veut dire que Jacob c'est mon fils. Alors il a appris de moi. Vous comprenez Et Jacob a un bébé qui est derrière. Est-ce que vous comprenez Et Jacob a eu donc euh, son fils Solomon. Et si vous remarquez très bien. « Solomon, Jacob. » Vous remarquez très bien, qui est derrière Jacob, il y a cet homme. Donc, en fait, en réalité, Dieu est grand et spécial. Amen. Pour que Solomon soit le fils de Jacob, « mm -hmm. Solomon devait être le mien. » Donc, Solomon était en moi. Amen. Et quand j'ai mis Jacob au monde, c'est comme ça que Solomon est passé de lui. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez Solomon, vous remontez, vous verrez son père. Et puis, vous remontez encore, vous verrez quand même que Solomon a eu un descendant, c'est son papy, ici. C'est pour ça qu'on dit petit-fils. C'est pour ça que vous, les mamans, vous devez comprendre. On dit petit-fils, mais on peut dire fils, donc petit-fils qui demeure le fils de Dieu. C'est pour ça, c'est pour éviter le combat dans les combats dans la famille avec les belles filles, les belles mères, les belles -mères tout ça. Donc c'est tout cela, donc, et à partir de partie de quelqu'un de ceci et de cela, là-dedans. Là, Est-ce que vous comprenez Donc c'est pour ça que mon fils est comme cela. Et comme ma fille, elle est. Donc vous comprenez Alors vous verrez que mon petit-fils, il est. Mais c'est parce qu'il a pris, il a pris, il a pris, il a pris. Et puis après la maman est venue, mais en fait, le fils déjà avait pris de deux... bon, moi, en fait. Vous comprenez Qu'est-ce que je veux que vous compreniez là Quand vous remontez, en fait, vous retournez, mais tout ça, jusqu'à 7. Vous devez dire qu'en fait, que la postérité que c'est a eu et il s'est dit encore d'autres, effectivement, jusqu'à voir, c'est que c'est marié, effectivement. Donc, il y a toujours un arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière. Donc, tout vient de l'arrière-grand-père. Vous suivez Bon, maintenant, regardez une chose. J'ai dit que la sémence d'Adam a donné des Adams. Suivez et on nous a dit que Adam lui il a été créé. Si vous remontez, vous retournez à Adam. Maintenant, qui est l'arrière grand-père d'Adam Il n'a pas d'arrière grand-père. Dieu est très extraordinaire. Amen. Extraordinaire. Amen. On laisse d'abord là. Maintenant, regardez. C'est-à-dire que Adam a engendré. Par quel moyen il a fait Par la sémence qui vient de lui. Il a déposé dans Ève. Et Ève a donné naissance à 100% aussi à Adam. Parce que cette était vraiment à l'image et à la ressemblance d'Adam. Maintenant, on nous parle du Seigneur Jésus. On nous dit que Dieu dit, mais j'étais engendré aujourd'hui. Ça veut dire que dès lui, on ne parle pas de la création, mais on parle de ce qu'on appelle l'engendrement. Or, l'engendrement vient par la sémence qu'on dépose quelque part. Comme Adam a déposé sa sémence dans Ève. Donc, quand il y dans des il engendra cette alors, dans Genèse chapitre 3, Dieu a dit Je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Est-ce que vous comprenez Donc, la sémence d'Adam, c'était Adam, Adam lui-même. Alors, comme c'était Adam lui-même, et ça produit effectivement des hommes. Mais en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous est parlé, effectivement, que dans, dans le saint écriture dans le livre d'Ésaïe, on nous dit que le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici donc la Vierge qu'on Et elle enfantera un fils, on lui donna les nom donc d'Emmanuel. C'est ce que l'ange Gabriel a eu à pouvoir dire à. Marie, lorsqu'il a donc visité aussi Marie. Et, et, et, et quand il a parlé, non, il a parlé, il a parlé plutôt à, à Joseph, quand Joseph voulait donc chasser effectivement Marie. <rire> C'est la pêche de l'écriture, on a dit effectivement ça. Maintenant, regardez très bien comme cela La Bible parle effectivement de la sémence de la femme. Or, nous savons que la femme n'a pas de sémence. Mm -hmm. et quand le signe Jésus-Christ lui-même est venu il nous a parlé en disant que la parole de Dieu c'est la sémence et nous, nous savons que si on parle de la parole de Dieu on nous a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc ce qui veut dire que hein, je vous l'ai dit tout à l'heure que la parole que nous tenons dans nos mains c'est Dieu lui-même sous la forme... Voilà. Pas une deuxième personne, non, non Dieu, le créateur lui-même, parce que c'est lui qui crée des dieux sous la forme écrite. Alors, ce qui veut dire que si la parole est la sémence, c'est-à-dire que Dieu est devenu une sémence. <rire> Donc, le Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre il est devenu une sémence. Alors, comme il est devenu une sémence, je vous ai expliqué une chose. Que le papa de votre soeur Mariette, vous comprenez, 100% en sait. Mais il a eu la maman, il a 100% congolaisie. Voilà. Alors, le produit a donné ceci, comme vous la voyez, parce qu'il y a une petite coloration de la maman dedans. Parce que la maman, le cordon ombilical et tout ça, donc il y a donc mal. Vous me suivez? Mais en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ, quand l'ange Gabriel est venu parler à Marie, <rire> il lui a donc parlé de la sémence parole qui était écrite dans les Saintes Écritures qui s'est rapporté déjà depuis la Genèse chapitre 3, verset 15. Donc 100% parole de Dieu. Et puis encore, c'est merveilleux de pouvoir réaliser cela, comme nous puissions comprendre que c'est. Maintenant que vous puissiez comprendre, c'est qu'on a vu que la sémence, c'est l'homme lui-même. Mais là, dans les scènes d'écriture, dans la Genèse, c'était Adam qui a donné. Mais maintenant, on voit dans les scènes d'écriture que Dieu lui-même est devenu sémence. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Oh, que pour qu'il y ait euh, tout cela, en enfin, fait que la naissance et tout ça, parce qu'à partir de là, on ne parle pas de la création, mais de moi. pour qu'il y ait cela, il faut qu'il y ait un hein, cellule de sang et tout ça, puis qui fait partie de, euh, de l'être humain. Donc comme papa de notre soeur Mariette et maman, ça coloré. Donc euh, elle est aussi moitié congolaise. À moitié, on sait. Est-ce que vous comprenez maintenant Alors maintenant, dans ce qui s'est passé avec Marie, <rire> la sémence, parole d'eau, Dieu sémence, effectivement, il n'est pas cher. Voilà, Dieu n'est pas cher, parce que la chair donne la chair. Donc, il s'est créé un réceptacle dans Marie. Pour que Marie n'ait rien à faire, mais qu'elle soit simplement l'incubatrice dans lequel ça, Dieu l'a fait. Même la salle de sang, Dieu l'a créé. C'est pour ça Jésus-Christ ne pourrait pas être créé, mais Dieu s'est bon, placé quelque part. Oui, pour que maintenant, qu'il puisse maintenant prendre la forme. Vous direz, mes frères, et je vais quand même vous dire, effectivement, pour vous dire, ça c'est les merveilles de Dieu, la puissance de Dieu, la manière puissante que les se ne sont pas montées au cœur de l'homme. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, était 100% homme et 100% Dieu. Vous direz, mes frères, alors, et comment ça s'est fait, effectivement. Mais c'est merveilleux de pouvoir voir. Parce que, regardez très bien, j'ai pris pour que vous compreniez. Dieu a dit d'Adam, tu as été tiré, donc Dieu forma de la poussière de la terre. Il dit, mais tu as été tiré de la terre, tu retourneras donc à la terre. Parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais maintenant, Jésus le Christ il a été tiré d'où? Alléluia! Mm -hmm. Je vous l'ai dit que Dieu s'est fait semence. Donc Dieu est devenu sémence et il a créé celui de sang effectivement d'Armari. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un juif. Non. Amen. Amen. Ah, non. Il ne peut pas être un juif parce qu'il n'y a rien de juif en lui. Alors, alors, alors, alors maintenant, regardez très bien. C'est pour ça que... Euh, c'est merveilleux de comprendre ces choses. C'est ça la puissance. C'est pour ça que je dis que la pensée charnelle ne peut pas comprendre ces choses. <rire> Alors, regardez très bien. Et quand on regarde effectivement dans les écritures, on ne fait pas, si nous lisons dans le livre des Hébreux au chapitre 10, parce que le premier Adam, il a bien un corps, N'est-ce pas vrai? Eh ah bien, le dernier Adam, il dit, est-ce que vous me suivez? Si je décide, on va dire qu'il peut-être nous raconte des histoires. Mais regardez bien, Hébreu au chapitre 10, que vous puissiez voir ensemble avec moi. Je crois que c'est dans les Hébreu au chapitre 10, je ne trouve pas. Voilà. chapitre 10. Je vais 1. Merci. Verset 10, verset 4. Vous suivez Hébreu. Car il est impossible que les sangs de taureau et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Vous suivez Mais tu m'as formé un corps. Vous suivez cela Il dit, mais tu m'as formé un corps. Maintenant, de quel corps le Seigneur Jésus-Christ avait Parce qu'il était sur la terre. On doit se poser la question, mais de quel corps avait-il Parce qu'il marchait. Il mangeait comme tout le monde. Il parlait comme tout le monde aussi, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Je vais vous rappeler quelque chose. Quand nous partons, effectivement, dans les livres de la Genèse, chapitre 18. Nous lisons voilà, Genèse, chapitre 18. Voilà, Genèse, chapitre 18. Il nous dit ici, verset 1, il dit...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 Donc il s'adressait bien à l'éternel. Il savait. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, n'est ne passe point, j'étais pris loin de ton serviteur. Vous suivez? Permettez, vous suivez, qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il lui répondit, Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, Vite, trois maisons de farine, de fleurs de farine, pétries et fait du gâteau, et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui s'est hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec du veau, euh, du lait avec du veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre, la Bible dit, et ils mangeaient. Alors dites-moi, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il nous dit quelque part effectivement une chose. Il dit moi je ne mange pas la chair. Donc et là on nous dit bien que il n'a pas vu des esprits qui passaient. Ah non non non non non non. Est-ce que vous me suivez Abraham n'a pas vu trois esprits qui passaient. Abraham a vu des hommes. Donc quand il l'a vu, il a reconnu que celui-ci c'est le Seigneur l'Éternel. Il dit, c'est toi Dieu du ciel, je vais te laver les pieds. Donc, Dieu avait les pieds qu'on pouvait toucher. Amen. Ah, il avait aussi une bouche qui pouvait boire du lait et manger aussi de la bonne viande qui était donc on a préparé, effectivement ce, tout ça, effectivement, ainsi de suite. Parce qu'ils ont dit, il n'a pas dit qu'il a, qu a fait, puis ils ont disparu. Non, il dit, ils mangèrent ils ont bien mangé, ils ont bien mangé dont l'éternel hein, était là il mangea, hein, c'est écrit alors de quel corps en fait, parce qu'il a déjà dans l'ancien testament il nous montre que il peut avoir un corps de maître sans passer par la naissance sans passer par la mais il peut avoir un corps dans un corps qui peut manger qui peut dormir qui peut boire aussi Alors, c'est pour ça qu'il dit que tu, tu m'as formé un corps. Mais c'est de quel corps il s'agit? Parce qu'il nous est dit, dans le chapitre 1 de la Genèse, au commencement était, la parole était avec Dieu, et la parole était, et puis on a diversé quand on dit, mais la parole de Dieu a été faite, c'est cet corps-là. Il s'agit du corps, la parole faite chair. Donc c'est cette enveloppe-là, qu'effectivement, que dans laquelle il se trouvait. Dieu, comme on dit, est la parole, comme on dit, son nom est la parole. Donc, vous remarquerez une chose qui est très importante. C'est pour cela qu'effectivement, qu on l'a appelé, comme le frère a fait référence, il dit, mais le premier-né de la création. Qu'est-ce que cela veut dire C'était en fait pour exprimer une chose. C'est que... Depuis que le Seigneur a crié et qu'il s'est passé effectivement ce qui s'est passé au jardin d'Éden, effectivement, tous les hommes viennent par le moyen du sexe. L'homme va vers la femme, je veux que les oreilles se sont redressées, l'homme va toujours vers la femme, il dépose sa sémence dedans, et ça a la postérité qu'on en trouve effectivement. Mais il était le seul, engendré. Est-ce que vous comprenez qui est venu par la parole, donc Dieu s'est fait sémence, et c'est ainsi qu'il est venu donc à l'existence. Donc nous tous maintenant, par lui, par cette voie qu'il a ouverte, nous devenons aussi, ah, maintenant engendrés de Dieu. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Nous avons lu avec vous dans Jacques, Jacques au chapitre 1, verset 18, vous pouvez quand même lire avec vous. Hein? Jacques donc chapitre 1, verset 18, je pense que c'est cela sinon. Voilà, c'est ce que nous allons y arriver. Jacques, c'est ça. Voilà. Jacques au chapitre 1. Oui, Satan, est-ce que c'est Alors, il nous dit ici. Jacques 1, verset 18, il dit, « Il nous a engendrés, c'est Dieu, non ?» C'est pour ça que vous comprenez que la Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Amen, Amen, lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair, ni, de la non, ni du sang, mais la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a parlé avec Nicodème en disant, « Vous devez naître, c'est une nouvelle naissance. » Donc, il a été le premier à inaugurer cela, Amen. parce que Marie a reçu la parole, et alors la naissance a pris donc cours, et c'est comme ça qu'un fils est sorti le premier. N'est-ce pas Donc, nous aussi, quand nous le recevons comme notre Sauveur personnel, alors nous sommes engendrés et nés de Dieu, effectivement, pas de la chair, mais nés de Dieu. Alors nous avons donc cette nature de fils et de filles de Dieu. C'est pour ça qu'il a eu à pouvoir en faire part aussi, effectivement, dans les livres des Hébreux. Je pense que cela, c'est dans les Hébreux. Hein. Je crois que j'ai lu Jacques, oui, je pense que c'est dans les Hébreux. Et, et, et. Voilà, peut-être que nous dans les livres des Hébreux, et, et que nous puissions comprendre. Et, et, et, regardez bien, regardez et, et, et très bien, il dit, <coughs> regardez, euh, Hébreux au, au chapitre 2, parce que vous devez avoir compris effectivement le chapitre 1, verset 2, mais nous, au chapitre 2, verset 5, il dit ceci, vous allez, je vais lire cela, il dit « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Or, quelqu'un a rendu quelque part ses témoignages. Vous vous souvenez, non Qu'est-ce que c'est donc quel' l'homme pour que tu te souviennes de lui Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes toute choses sous ses pieds. En effet, en lui mettant, soumettant toutes choses, Dieu n'a rien, rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Vous comprenez cela Son nom, c'est Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Vous comprenez pourquoi il devait souffrir la mort, non? Parce qu'il devrait racheter. Il faut valer un parent rédempteur. Est-ce que vous comprenez? Là, maintenant, vous saisissez quand même. Alors, euh, il, il convenait, il convenait en effet, vous suivez, que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Vous entendez maintenant? On parle maintenant de beaucoup de fils. Hein? Éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. « Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. »« Par bah, celui qui sanctifie. » Qu'est-ce qui sanctifie Il dit, « Mais sanctifie, pardon, mais sanctifie moi-même pour eux. » Alors il dit, « C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler, ah, hein. lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à qui « J'étais célébré au milieu de l'Assemblée. Encore, je me, je me confierai en toi. Et me, encore, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a. Voilà, est-ce que vous comprenez C'est le lien effectivement aussi que nous avons. Donc maintenant, nous, qui avons expérimenté la nouvelle naissance, nous sommes venus selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que ce n'était pas cette voie par laquelle le Seigneur a voulu qu'effectivement que les choses se passent avec Adam. Mais il a voulu effectivement que ça soit par la parole, effectivement, comme elle est reçue, et que nous devenons aussi parole. C'est la raison pour laquelle, je crois que vous comprendrez plus tard, c'est la raison pour laquelle tout un chacun de nous, de ceux qui sont à Dieu, il faut que Dieu puisse sceller et rendre témoignage que celui-ci est vraiment le mien. Tout ce que le Père m'a, ils viendront. Ah, quand je serai donc élevé, j'attirerai donc tous les hommes. C'est pour ça que nous comprenons qu'effectivement, que quand on parle effectivement là, c'est l'Écriture qui l'a dit, c'est plutôt effectivement que le Seul, donc le Fils donc engendré, donc, le seul engendré du Père. Donc, C'est-à-dire qu'il est donc le premier, et puis nous nous sommes donc les suivants, parce qu'il devait être le seul, parce qu'il était le seul qui pouvait venir par ce moyen-là. Est-ce que vous comprenez qu On a traduit par le Fils unique, mais que, parce que si on reste dans le Fils unique, effectivement, on comprendrait qu'effectivement, que Dieu a un Fils unique là, et puis Dieu ici. Non, c'est Dieu lui-même qui est devenu sémence enfin de pouvoir maintenant racheter donc chacun de nous. Parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les rachats, effectivement, parce que ça va être long. Parce que certainement, c'est vrai, vous connaissez dans l'écriture, dans laprès chapitre 5, effectivement, il est parlé que les livres c'était entre les mains de celui qui a été assis sur. Vous comprenez mm -hmm. Sur le trône. Et ce livre-là, livre c'était le livre en fait de la rédemption les titres de propriété qu'il détenait effectivement Adam. Il avait perdu. Oui. Et vous n'avez jamais remarqué, frère, je termine par là, que quand Adam a perdu son titre de propriété, la terre a été maudite. Mais jamais Adam n'a été maudit. Amen, Amen. <rire> Jamais Adam n'a été maudit. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Mais par contre, caïn oui, a été maudit. Amen. caïn mmh? amen, amen. a été maudit. Amen. Mais Adam n'a pas été maudit. Amen. Si vous lisez bien les scènes d'écriture, je m'arrête ici. Vous remarquerez bien que, après la naissance de Seth, donc quand cette est il a eu un fils. Regardez très bien. Vous comprendrez, si nous avons le temps, Dieu voulant la, la, la, la fois prochaine, s'il permet qu'on reste là-dedans, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. C'est ça. Dans le livre, c'est cela. Voilà, c'est cela, mais c'est de Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. ça. Voilà. Voilà. Et alors, il est ici, Non, C'est passé. Non, Lorsque. Euh... Merci Seigneur. Alors, C'est dans le chapitre 4. Nous y étions déçus. Regardez très bien. Verset 25, il dit. Adam connut encore sa femme et l'enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Vous vous souvenez 85. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth aussi, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch. Vous, vous suivez Verset suivant il dit, mais c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Si vous regardez la descendance de Caïen, Caïen aussi a eu un fils du nom d'Enoch. Oui, oui, oui, oui. Et puis, il a eu aussi sa postérité. Vous ne verrez jamais dans cette postérité de Caïen, quelque part, où on nous dit hein, qu'il invoquait les noms de l'Éternel, qui invoquèrent donc l'Éternel. Non. Non, non, non, non, non. Vous ne posez pas jamais la question pour savoir pourquoi. C'est cela, frères et sœurs, que nous pouvons arriver à pouvoir remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée Et, et c'est pour ça qu'il nous est nécessaire de pouvoir avoir la connaissance de choses vraies pour que nous comprenions effectivement la valeur de chaque acte que le Seigneur a posé. Et qui aussi, enfin, s'il a posé cet acte, effectivement, parce que, euh, Seigneur mon Dieu, quand on nous parle effectivement du rachat, vous savez ce que veut dire euh, racheter, donc racheter. Vous savez ce que ça veut dire Racheter, c'est-à-dire qu'effectivement c'est comme un peu, pas comme ça. Ça veut dire que rendre la personne ou la chose dans sa condition, donc c'est ramener, ramener dans sa condition originale. C'est ce que ça veut dire en fait, racheter. Quand la personne avait perdu, tout est devenu pauvre, effectivement. Le parent rédempteur, quand il rachète, il rachète lui et tout ce qu'il avait. Donc, il est ramené dans sa condition originelle. Maintenant, je vous pose la question pour en savoir on ramène qui dans sa condition originelle Qui est-ce qu'on qu ramène dans sa condition originelle en rapport avec la rédemption? Lévitique chapitre 25. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit un parent redempteur, un proche parent, qui est en fait dans votre lignée, dans votre famille, en fait. même nature que est vous. Est-ce que vous comprenez? Non, non, non. qu'est-ce que nous avons perdu en fait C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, si nous étions tous des enfants de la colère, comme on avait. mais Dieu qui est riche en miséricorde. Est-ce que vous suivez En fait, il a dit que je suis venu chercher les brebis perdus. Pour que tu cherches une brebis qui est perdue, qui est à toi, tu devais la posséder. Avant qu'elle soit perdue, tu l'avais avec toi. Est-ce que vous comprenez Donc, je ne suis pas venu pour acheter quelque chose que je n'avais pas, qui n'a rien à voir avec moi. Je suis venu chercher, acheter effectivement ce, que, ce qui m'appartient. Donc, je viens chercher chez toi ce qui m'appartient. C'est pour ça qu'on parle du parent rédempteur, proche parent. Donc, il veut revendiquer ce qui est à lui. Pas de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez alors nous avons quoi Nous avons donc euh, la bonne sémence et, et l'ivraie. Dites-moi, le Seigneur va racheter l'ivraie Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les venons, nous allons prier. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons devant toi encore ce matin pour te dire merci. Il a plu à toi de nous accorder ce moment percé en Dieu avec la question de notre frère, pour que réellement que tu nous introduises dans les saintes écritures, que nous voyons combien les choses s'emboîtent d'elles-mêmes, Père Saint-Dieu, afin que nous puissions réaliser combien tu es tellement précieux et important aussi pour nous, mon bien-aimé, pour que chaque chose qui est utilisée dans les saintes écritures soit placée à juste place, mon bien Père dieu Enfin que le puzzle, c'est pour ça et c'est vrai, ton... Prophète, ton serviteur avait raison de dire qu'effectivement, que la Bible est un puzzle. Et si nous plaçons mal les choses Père en Dieu, nous ne voyons qu'il y a des monstres qui sont. Nous voyons que la chèvre qui est tentée de bouton, la vase qui boutrait au-dessus de la place du Bisson, Seigneur, mais nous voulons t'implorer la grâce de pouvoir nous aider afin que nous puissions vraiment comprendre les choses et d agir encore de la bonne manière, mon bébé, mon père, du Car lorsque toutes choses sont placées à l'église de place du Dieu, notre foi est vraiment une foi parfaite aussi, bébé, père, parce que nous croyons les choses de la bonne manière. Bien, Père dieu que, oh Dieu, merci parce que tu lui as dit que le Saint-Esprit nous enseignera et nous rappellera toutes choses, mon bénémi, Père Saint-Dieu, et nous positionnera encore davantage afin que nous puissions avoir la bonne compréhension des choses qui te concernent, Père. Bénis ton peuple qui, ce matin, a pu écouter ta parole, béni mes Père Saint-Dieu. Merci encore d'avoir touché encore le cœur, béni-aimé Père Saint-Dieu, d'avoir encore ouvert les yeux, béni Père, pour que nous puissions réellement réaliser combien tu es tellement merveilleux et parfait. Bénis ton peuple, Père, et bénis-nous encore, mon sauveur. Nous te remercions pour ce que tu as fait et ce que tu fais encore, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Je prie pour qu'il vous donne la compréhension de toutes ces choses, effectivement, afin que vous deveniez aussi, hein, comme la Bible dit, effectivement, aussi comme des maîtres dans les choses qui concernent Dieu. Pour ne plus être ballotté à tout vent des doctrines, mais rester ferme dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma ça Que Dieu vous bénisse, mon grand.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 I'm to...